Bonjour, je suis Neskol et je suis Marwa PR Manager du Social Media Club Tunisien. Donc, je euh, vous remercie la première session du Digital Jour Donc, c'est une édition de l'événement. Donc, c'est une première en Tunisie. Euh, c'est un événement qui m'a fait dans le domaine du marketing. Donc euh, les recruteurs ils vont ils vont voir des talents, ils vont chercher des talents en haut. Donc euh, Ronnie Feel Free, parler tahkiwou tous les recruteurs. Donc même si houa un community manager, ne jamais m'يكون أنت تغير له les dinf'ou, ou يستحقي ou اللي عنده un besoin de rédacteur web ou la référenceur web. Donc le euh, domaine tout le marketing digital, ou euh, il y a beaucoup de euh, métiers. Donc, a là on a des designer, développeur, intégrateur et ça s'arrête là. Donc le domaine, le marketing digital euh, a apporté beaucoup beaucoup de métiers. Qui m'a qu'on, qui m'a community manager, qui m'a des référenceurs, qui m'a des, euh, des des rédacteurs web. Donc, il y un talent, il vaut mieux il le développe. Nous on nous fait des ateliers, euh, des ateliers euh, gratuits. Donc je dis bien gratuits. Donc chaque deux semaines, on a un atelier sur le thème de marketing digital. Donc euh, comment gérer les pages Facebook, LinkedIn, euh, des, les, ma, le marketing des influenceurs, la rédaction web et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sujets. Donc nous avons une session de l'année et de l'année, et de l'atelier. nous, nous une session fin. Donc ne ratez pas les ateliers et les séroudes de l'Ult en uh, ajouter des formations en payantes, uh, des formations que ce soit fait les coworking space ou elle a fait, ça parle de Donc, dans les coworking space, donc ici, c'est payant. Donc, je vous invite à avoir la carte, membre pour entre, entrer l'SMC. Voilà, l'exemple de la carte membre. Fama ba Donc, euh, la carte membre revient donc traduit euh, accès euh, gratuit, bah, bien sûr les ateliers. Mais par contre, tu as des attestations, fait les ateliers et les entrent pure. Par contre, les attestations tu des attestations tu sais pas. Donc, les ateliers ou les formations payantes, le code, c'est de faire une réduction. Donc, euh, ou une invitation officielle de carte membre les événements et les armes et le code. Donc, accès gratuit ou invitation officielle les événements de l'alcool. Qui m'a l'Internet Marketers Meetup et ici Mara Feshhar. Qui m'a les événements de Comme Qui m'a a à un événement fi Jean, de Community Manager Appreciation Day. Donc, belle carte, membre, vous avez tous ont accès gratuit les événements de Donc, euh, reste à vous dire, marchez, comme Mara او <تصفيق> في الفري باش تمشيوا لايغوكروتور و تطلعوا وجاب بيه الكوشاي بيه الكارير دونك كما مافهما دي سوسيتي دي اليوم ل اوبورتونيتي مزيد في الـ في الـ في في لي سي باش احنا دجا تخدم على فما اترافاي تدخل فيه ان تي ويولي عندك ايوميمسون تربح من فلوس donc, euh, vas-y, euh, m'arribez-vous. Femme à dans un workshop, je n'ai pas eu le Donc, comment rédiger un CV de A à Z donc quest euh, elle est développeur. Donc je vois il a de idée qui fait la rédaction qui fait le design. Le designer il y a des ateliers, il y a idée fait le fait la rédaction ta CV qui fait je Donc dis ma femme ma information je dis d'abjti je Fais quoi l'atelier, fais quoi la formation. Donc je vous invite à participer fait les événements t'es un alcool, fait les ateliers. Donc ma chérie comme ma. مش خليش سمو سمون ضد صفق صفق معنا سيش